Et salut tout le monde, c'est Luthor J'espère que vous allez tous très bien Moi les gars, ça va super Aujourd'hui, on va parler de Sora Et on va parler d'un truc qui est peut-être le truc le plus important quand tu décides de te lancer sur Sora à savoir ta stratégie. Oui, ta stratégie, c'est ce qui va tout définir. Et si tu te lances sur Sora sans stratégie, bah pour moi, tu vas droit dans le mur. Alors, cette vidéo, elle est aussi utile pour ceux qui sont déjà sur Sora parce que tu peux très bien être parti sur Sora un peu mal et bah au bout d'un moment, tu t'arrêtes, tu te poses et tu fais une stratégie. C'est ce que j'ai fait moi après pratiquement un an à être sur Sora, à faire un petit peu tout, à n'importe quoi, à, à tester plein de trucs. Et après, stratégie, tu as une ligne directrice et ça, c'est le plus important. Cette stratégie elle va aussi décider un petit peu de ton budget parce que suivant la stratégie, tu n'auras pas le même budget et c'est surtout suivant ton budget, tu ne pourras pas appliquer. Certaines stratégies Donc cette vidéo Je pense qu'elle va être Très utile Le like, l'abonnement Si ça t'intéresse Si tu veux te lancer sur Sora Plein de vidéos en description Et mon lien Si tu veux que je sois ton parrain Le Discord, etc On est parti pour la vidéo Je te disais qu'il existait des stratégies Oui, parce qu'il en existe plusieurs Et qui sont vraiment différentes Dans l'approche Il en existe pour moi Trois grandes catégories Et dans chaque catégorie Des sous-catégories Tu vois, un petit peu comme Quand tu étais à l'école tu avais le petit 1 Et après euh, le petit A Le petit B Et ben on va faire ça aujourd'hui La première catégorie c'est l'achat revente et là tu te dis bon l'achat revente ouais je sais ce que c'est je joue un peu à fifa etc je sais ce que c'est l'achat revente mais sur ce rare c'est différent l'achat revente pour moi elle peut être séparée en deux parties l'achat revente c'est ce qui va aussi te permettre de rentrer sur ce rare avec le moins de budget tu peux rentrer avec un petit budget un budget modeste quand je dis budget modeste c'est quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros, tu vois, oui, parce que sur ce rare, tu rentres pas avec 3 euros. Ceux qui te font croire ça, pff, bref, moi, j'y crois pas. Et donc, pour moi, il existe deux sortes d'achat-revente. La première sorte d'achat-revente, c'est ce que je vais appeler le long terme. Ça veut dire que tu t'y connais un petit peu en foot quand même et tu vas te dire, tiens, par exemple, moi, ce jour-là, j'y crois. Par exemple, on va prendre Gravenberg. Gravenberg, je te rappelle qu'il est parti de l'Ajax au Bayern de Munich, il n'a que 19 ans, et tu te dis, moi Gravenberg, je pense que cette année, il va peut-être pas jouer beaucoup, mais peut-être que l'année prochaine ou l'année d'après, il va commencer à jouer, et je pense que c'est un futur crack. Donc, tu rentres sur ce rare, tu décides de mettre, tu vois, son prix en limited, 178 euros, ou alors carrément, tu claques 1000 euros, tu l'achètes en rare, tu l'as dans ton club, tu as ce joueur dans ton club, et tu laisses ton club. Et tu laisses ton club pendant plusieurs mois, et tu reviens, voilà, peut-être dans un an, pour Voir ce que ça donne, vendre ce joueur et du coup récupérer la plus-value, c'est une possibilité, tu vois. C'est une possibilité chez quelqu'un qui veut pas se prendre la tête, qui veut juste poser un billet sur un joueur auquel il croit beaucoup, mais qui veut pas suivre ce rare euh, tous les jours ou qui veut pas faire euh, les game week, etc. Pour moi, la deuxième stratégie viable en achat-revente, c'est bah, de faire des coups, tu vois. De faire des coups, pourquoi pas d'investir sur des joueurs qui sont blessés et qui vont revenir. Pourquoi pas d'investir en cette période de mercato sur des paris, des joueurs qui ne jouent pas dans leur club et qui pourraient partir dans un autre club. Donc là, je ne vais pas te donner une liste, achète ça, achète ça. Non, par exemple, je vais te montrer qu'un Paredes, tu vois, en Limited, ça vaut 34 euros. C'est un joueur qui euh, n'a pas joué là sur les derniers matchs, qui est peut-être pressenti à la Juventus. Bah, s'il va à la Juventus, s'il est titulaire, un joueur qui va faire peut-être la Coupe du Monde. Bah, son prix va pouvoir augmenter, tu vois. Donc, pour te dire que l'achat-revente, tu peux rentrer avec, voilà, encore une fois, un budget modeste. Tu n'es pas obligé de mettre beaucoup d'argent. Par contre, bien sûr, il euh, ne bah, faut pas que tu te plantes. Quand tu fais de l'achat-revente, quand tu investis sur des joueurs, forcément, si tu investis euh, 100 euros sur un joueur et que ce joueur-là, il est blessé, il arrête sa carrière ou je sais pas quoi... 100 euros, forcément, tu les auras perdus. Mais ça, c'est un risque que tu dois prendre. De toute façon, dans ce rare, tu n'investis que l'argent que tu es capable de perdre sans te mettre en difficulté, tu vois. Donc, les investissements, tu sais qu'il y a du risque. La deuxième stratégie qui demande un certain budget, c'est de jouer les paliers. Alors, qu'est-ce que c'est que les paliers Tu dois aligner un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un extra. Qui peut être un deuxième défenseur un deuxième milieu ou un deuxième attaquant tu as une compétition qui se joue avec des cartes rares donc je te rappelle que les cartes rares ce sont des cartes qui n'ont que 100 exemplaires par saison exemple un mbappé rare saison 2022 2023 n'aura que 100 cartes donc une 1 sur 100 2 sur 100 3 sur 100 jusqu'à 100 sur 100 et pas une de plus et tu vois juste en dessous de moi qu'il y a des paliers et bah c'est ça jouer des paliers ça veut dire que si tu as atteint un score de 205 je te rappelle que chaque joueur apporte un nombre de points entre 0 et 100, suivant ce qu'il fait dans les matchs réels. Donc 205 points, tu vas gagner 0,239 ETH. Et si tu as 250 points, 0,0478 ETH. En gros, ça dépend un peu de la variation du cours. Mais c'est quand même une somme qui est Sympa, et donc si tu réussis à faire euh, Bah je sais pas, euh, 10 game week Ou 20 game week, ou 30 game week Tu multiplies par ça, et ça va donner un, Une rentabilité, et le but C'est d'essayer de rembourser ton équipe Le plus vite possible, en essayant bien sûr En plus des paliers, de temps en temps, d'avoir des cartes En récompense, parce que si tu es mieux classé tu auras en plus des cartes en récompense Que tu pourras revendre, donc Pour faire une équipe pour jouer ces paliers Il va te falloir donc, comme je te l'ai dit, 5 joueurs rares 5 joueurs rares, les rares ça coûte forcément un petit peu plus cher que les Limited. ça coûte même beaucoup plus cher, c'est environ 10 fois plus cher. Une équipe rare qui va te permettre de jouer les paliers, ça va te coûter, alors c'est dur à dire, mais on va dire, aux alentours de 1000 euros. Tu vois, en, en, je pense qu'à partir de 1000 euros, il va te permettre d'avoir des joueurs qui vont pouvoir être titulaires. Tu peux mettre moins cher, mais... Déjà, un gardien, c'est cher et le but, c'est que tes joueurs, tu puisses les aligner le plus souvent possible. Donc, il y en a peut-être qui vont te dire que tu peux avec 700, 800, oui, tu peux, mais moi, je pense qu'à partir de 1000 euros, 1500 euros, voilà, 1000, 1500 euros, tu as une équipe stable qui va te permettre d'avoir des paliers réguliers. Ça, bah du coup, ça te permet, sans trop réfléchir, d'aligner tes joueurs à chaque game week. Vu que tu n'en auras pas beaucoup, tu n'auras pas trop de choix. Et puis, bah, d'essayer d'avoir les paliers le plus souvent possible et de rembourser tes 1000 ou 1500 euros le plus rapidement possible, tu vois. C'est une des stratégies. La troisième stratégie, elle, ça va être de jouer les rewards, de jouer les récompenses, d'être classé dans les meilleurs pour avoir des cartes qui sont fortes. Et des cartes qui ont une valeur marchande importante que tu vas pouvoir revendre et te faire un bénéfice. Là, on est dans un plus gros budget. Ça dépend en fait si tu vas jouer en Limited ou en Rare. Pareil, à chaque Game Week, il va te falloir un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un extra. Mais là, il va te falloir des meilleurs joueurs. Alors en Limited, pour jouer les premières places, on va dire essayer d'être classé le plus haut possible. Je considère qu'il te faut à peu près... 1000-1500 euros, pareil, parce que là, en Limited, la concurrence est rude, c'est-à-dire que tu vas pas pouvoir aller avec des joueurs moyen-as, il va te falloir des, des bons joueurs, des gros joueurs. Exemple, un Benzema. Tu vois, un Benzema, ça coûte déjà, ça coûte déjà 500, 500 euros. Un Benzema, c'est cher. Je sais pas, un Blind, c'est un très bon défenseur, 200 euros. Tu vois, c'est dans des ordres de prix comme ça. Un Mbappé, bon non, là, Mbappé, c'est un des meilleurs joueurs du jeu, tu vois, qui vaut 2500 euros. C'est pour donner un exemple, tu vois, donc en Limited, tu vas jouer les rewards, les récompenses. Et là, aux alentours de 1000, 1500 euros, tu peux te faire une bonne équipe, une équipe pas mal pour essayer d'aller très haut. Et, en rare... Là, en rare, c'est différent. Parce que c'est beaucoup plus cher, comme je te l'ai dit. Et là, pour moi, pour avoir une équipe qui est pas mal, il va falloir que tu comptes plutôt 7000. Je pense qu'à 7000 euros, tu as une bonne équipe. 7000 euros. Ouais, à partir de 7000 euros, tu as une bonne équipe. Mais c'est un investissement. Tu vois, c'est un gros investissement. Mais tu vois, je te parle un petit peu de tous les budgets. On est parti de 30 euros. On va jusqu'à 7000. Après, tu peux monter plus haut. Hein, parce que après dans les raretés, tu as des super rares qui sont limités Eux, non pas à 100, mais à 10. Tu as... Les uniques qui sont eux, limités à un exemplaire. Bon là, autant te dire que pour jouer les Game Week en unique, euh, là c'est que t'es millionnaire, tu vois, c'est que t'es vraiment blindé. Mais il est tout à fait possible, comme je te l'ai dit, de rentrer sur ce rat avec une centaine d'euros. Alors tu vas peut-être te dire, ouais, mais moi Luthor, je comptais rentrer avec 1000-1500 euros. Et je vois, dans ce que tu nous as présenté, que j'ai le choix entre jouer les paliers et jouer les rewards. Limited, c'est vrai, à peu près pour ce budget-là, tu peux aller chercher des top joueurs en Limited ou des joueurs moyens juste pour jouer les paliers. Quoi choisir entre les deux Eh bien, ça va dépendre de ton état d'esprit. C'est-à-dire, si tu n'as pas envie de te prendre la tête, si tu n'as pas envie de passer des heures sur ce rare à étudier euh, les match-days, à étudier les équipes, bah en fait, tu te fais ton équipe de 5 rares et puis bah, tu les alignes toutes les semaines sans réfléchir puisque de toute façon, tu n'en auras pas d'autres. Tu les, alignes, tu les alignes, tu les alignes, tu les alignes, tu réfléchis pas, tu prends les paliers, tu stockes les paliers et puis avec cet argent gagné, soit tu le sors pour récupérer de l'argent, soit tu t'investis dans d'autres joueurs et tu changes de stratégie quand tu peux. Mais si par contre, tu es passionné de foot, tu as envie de suivre des grosses équipes, tu as envie de suivre des gros matchs, bah pars plutôt dans les limited parce que forcément, dans les paliers rares, tu ne vas pas avoir des joueurs qui jouent dans les top clubs, tu vas avoir des joueurs qui jouent dans des petits clubs. Euh, qui sont pas très connus et qui vont peut-être pas être très intéressants à suivre comme match. Par contre, forcément, si tu joues avec, je ne sais pas, de l'Ajax, si tu joues avec du PSG, du Bayern, de la Juventus, du Barça, tu vois, c'est quand même plus sympa de suivre ces gros matchs-là et c'est quand même plus intéressant pour un fan de foot. Donc voilà un petit peu comment choisir si tu as le choix entre les deux. J'espère que cette vidéo t'aura plu. C'était Luthor. Toutes les infos dans la description. N'hésite pas à aller voir. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, les gars